Hop. Bonjour les investisseurs, ici Stéphane. Euh, je suis aujourd'hui avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Euh, L'idée, bah, c'est de récolter un témoignage client. Donc euh, Julien est investisseur, donc euh, il est passé par euh, nos services. Euh, Est-ce que tu veux te présenter tout d'abord Oui. Alors euh, bah, Julien, je m'appelle Julien, donc je suis investisseur. J'habite euh, proche de Lyon et donc j'ai souhaité euh, investir euh, dans, une, dans un investissement rentable. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je suis passé par, par Stéphane. Okay. quel était l'objectif toi de, ton, de cet investissement Alors déjà dans un premier temps de me créer un patrimoine euh, et qui me demande un, faire un investissement autofinancé au minimum. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour un mode d'exploitation de, euh, qui sort un peu des sentiers battus, comme tu dis. Mmh. Voilà. D'accord. Euh, ouais. ont été, comment t'es venue l'idée d'exploiter bah On parle de cette, de cette niche, hein, tu peux évoquer tu peux, ouais. okay, euh, euh, comment c'est exploité Comment ça t'est venu Alors ça m'est venu euh, ben, en cherchant sur internet, sur YouTube, en, en, en, voilà, en visionnant euh, plusieurs heures de vidéos euh, de différentes personnes. Mm -hmm. Donc j'ai vu que dans une grande ville, il n'y avait pas 36 solutions pour faire d'investissement rentable. Donc soit la location courte durée, soit, soit la colocation. Mmh. Donc, voilà, donc je suis resté sur la colocation parce que c'était peut-être plus facile euh, pour démarrer un premier investissement, on va dire. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que tu t'es formé au sujet Comment tu as cheminé Oui. Alors, oui, je me suis formé. Dans, dans un premier temps, j'avais pris une formation dédiée à la colocation. Euh, aussi, euh, je m'étais aussi formé sur une de tes formations euh, sur le LMNP. Mmh. Voilà. OK. Donc, avant de te, de te rencontrer, oui, j'avais déjà fait une formation sur la colocation. D'accord. Tu peux dire euh, laquelle, de laquelle il s'agit Alors, c'est euh, formation d'Audrey Perrin. Mmh. Et, euh, voilà. Spécialiste, Spécialiste de la, du sujet. Voilà. Spécialiste du sujet. <rire> OK. Donc, on mettra le lien ci-dessous aussi. D'accord. OK. Et donc, euh, une fois que tu as pris ta décision, il a fallu chercher le bien. Donc, là, euh, est-ce que tu as essayé par toi-même ou est-ce ah, que oui. tu as. Qu'est-ce qui t'a fait, euh, comment, comment as-tu fait en fait Alors euh, ce qui s'est passé c'est que, bon, une fois formé c'était bien, j'avais toutes euh, les billes pour, euh, pour mettre en pratique. Par contre, euh, la recherche du bien c'est compliqué quand on travaille. Donc euh, en continuant de visionner des vidéos, je suis tombé sur euh, ta chaîne YouTube. Et là du coup j'ai vu que tu proposais un service de, bah, de chasseur d'appartement. Et également de, qui allait jusqu'à la mise en location euh, des premiers locataires. Donc ça, ça m'a quand même ra, vachement rassuré. Donc, euh, bah, si tu te souviens, on avait déjà pris contact pour une séance de coaching d'une heure à la part dieu Exact. Donc là, ça m'a permis de, de dégrossir un petit peu euh, toutes les idées que j'avais en tête. On a fait le point sur le, le budget qu'il fallait valider avec la banque avant de commencer les recherches. Mm -hmm. Voilà, et puis c'est bon comme ça. Bon, bah, bravo et on a trouvé effectivement euh, et après alors le process, tu as vu l'appartement quel, quel temps as-tu mis pour te décider oui ça c'est assez drôle alors euh, donc l'appartement en fait on l'a une fois que j'ai eu la validation de la banque tu l'as trouvé en fait presque en même temps en fait c'était un concours de circonstances et, euh, et donc après on a, on a visité l'appartement et on a fait une proposition euh, dans la foulée je me rappelle on a été euh, s'installer dans un bar pour rédiger une, une une proposition en fait, parce que je sais que euh, les biens partent très vite et, et il faut se positionner euh, bah, à la limite le moment de la visite, quoi. Ah, exactement, pas de solution. Sinon, euh, je savais très bien qu'il y avait d'autres visites derrière et qu'on allait euh, passer à côté. Euh, éventuellement, mmh. quoi, et au moment de rédiger à ce moment précis de rédiger l'offre, comment tu te sentais euh Bah, disons qu'à ce moment précis, euh, moi je savais que mon financement passait, j'avais validé en amont avec ma, ma banque. Bon, ma femme euh, on ne pouvait pas visiter, on ne pouvait pas se permettre de, de faire des contre-visites, donc après il faut, faut prendre ce petit risque, hein. sinon on, bon, on peut pas se souvenir. Je t'ai lancé. Voilà. Ok. Euh, il était prêt à louer pour la colocation ou tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait dedans <rire> ah non, il n'était pas vraiment prêt pour la colocation. C'était euh, dans un état. Euh, il baignait dans son vue, on va dire. Hein. Donc on a. On a fait appel à une, une société qui, a, qui fait tout, tout, tout corps de métier, qui m'ont rénové de A à Z le, l'appartement mm -hmm. et on a aussi fait appel à une, une décoratrice d'intérieur, une architecte d'intérieur. Mm -hmm. De qui s'agit-il donc, donc Ondine Rebillard, Ondine, voilà, voilà, qu on qui m'a fait, euh, fait un excellent travail, euh, qui, a, qui a trouvé comment agencer, euh, mettre quatre chambres au lieu de... Bah, à on était partis sur trois chambres aussi, hein, mm -hmm. c'est évident de le dire, mm -hmm. donc du coup on a eu la possibilité de faire quatre chambres, de faire deux salles de bain, donc euh, voilà, plus de confort pour les, les locataires, mm -hmm. donc ça c'était un vrai plus. Bon, quatre chambres, effectivement, ce n'est pas, pas typique. Euh, voilà, c'est pas quelque chose de, de, de oui. classique. Hein. C'est déjà un projet conséquent. Et aujourd'hui, les résultats, donc après quelques mois de, de mise en place, qu qu'est-ce qu que ça donne financièrement et tout ça bah, Financièrement, euh, bah, ça va bien. Hein. Tout est loué, plus qu'autofinancé, ça, ça dégage du cash flow. Mm -hmm. Donc, euh, le contrat est plus... a été rempli et... Euh et le résultat final est, est meilleur que ce qu'on avait pensé au début euh, quand on avait étudié le projet, au final. Bon, parfait. Est-ce que tu peux nous dire ces quatre colocataires, donc euh, qu'est-ce que c'est les profils Est-ce que c'est l'auberge espagnole, le bazar, des dégradations des impayés Comment ça se passe <rire> Alors pas du tout, non, c'est quatre jeunes actifs, euh, des bons profils, euh, qui ont ouais, souvent des profils Bac plus 5, euh, donc euh, Qui travaillent, qui gagnent bien leur vie et qui ont envie de vivre dans quelque chose de, de plutôt standing, on va dire. Hein, quelque, euh, voilà. Euh, je sais plus. Ouais. Bon, ouais, qui sont prêts à payer euh, un petit peu au-dessus du prix du marché, on va dire, pour avoir quelque chose de qualité et un emplacement à côté d'un métro comme c'est le cas ici, euh, peut-être, ouais. ouais. Oui, voilà. Là, on propose vraiment un service tout compris. Euh, ça va de l'électricité, chauffage inclus, euh, la box avec la fibre. Euh... Les abonnements ouais. Netflix, les petits plus, euh, mm -hmm. voilà, on propose le maximum pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient besoin de rien amener quand ils arrivent euh, par leur valise. Voilà. C'est un peu euh, prestation mm -hmm. euh, comme à l'hôtel. Ouais. D'accord. Euh, dans ce projet, euh, quelle a été ta principale difficulté finalement avec le recul aujourd'hui bah Après, la, la difficulté c'est. Bah, le financement, ça n'a pas été quelque chose de, de simple à financer parce qu'on avait déjà deux biens en, en location. Donc, euh, j'avais un bien qui, était loué en, en des, qui est loué en défiscalisation, qui demande un léger effort d'épargne. Donc, c'est pas toujours euh, un avantage quand on veut réinvestir derrière, mais ce n'est pas, pas impossible. Et, et on avait un autre bien bon, qui s'auto-finançait, mais on avait beaucoup d'apports bloqués dedans. Donc, euh, bon ça a été juste. Euh, mais après, c'est les relations avec la banque euh, qu'on a avec la banque qui fait que le dossier passe en fait. D'accord. Et comment on le présente voilà, il faut pas arriver avec euh, les papiers en vrac, et... <rire> voilà, euh... c'est un vrai rendez-vous, il faut le travailler, euh... voilà. Ok. Et du coup, euh, avec ce succès, quelle est la prochaine étape euh, Et financièrement, comment ça peut se passer bah, La prochaine étape, maintenant, euh, j'ai montré à, à ma banque que je, je, savais, euh, je savais investir, que j'étais entouré. Donc là maintenant on va passer au suivant. <rire> tu enchaînes. Okay. Donc là on étudie, euh, on étudie calmement, euh, bah, de, on remonte un projet, euh, on représente un projet avec la banque, on valide un budget et après on part, sur, euh, on part en recherche. Hein. Après bon. ça prend le temps, ça prendra le temps que ça prend, parce que Lyon c'est quand même très tendu. Mm -hmm. Donc après, euh, voilà, il faut, faut attendre l'opportunité, il faut être prêt. Bon, bah écoute, bravo. Euh, Est-ce que tu revois avec ta banque pour le financement du prochain ou tu, appel à, tu fais appel à, au service de quelqu'un Alors je vais voir ma banque euh, et également je vais faire un peu au service de quelqu'un euh, qui va me conseiller euh, sur la stratégie et puis sur le... qui est courtière aussi également. D'accord. Voilà. Tu peux la citer aussi Oui, oui, ce sera leur prost. Leur proste, voilà, une courtière aussi. Ouais. Ok. Eh bien bah, écoute, merci beaucoup et euh, ultime question. Euh, pour vous inspirer donc euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil toi aux personnes qui nous regardent alors euh, qui euh, typiquement ouais, qui, qui, des personnes qui ne sont pas encore lancées en fait qui, qui hésitent, qui réfléchissent et qui n'ont pas encore franchi le cap qu quel serait ton meilleur conseil Alors mon meilleur conseil ça serait bah, déjà de se former et aller rencontrer, euh, rencontrer des gens euh, bah, qui sont experts dans le domaine et qui ont déjà investi en fait. Le réseau c'est vraiment euh, la clé euh, pour réussir un investissement immobilier. Pour moi, c'est aller à des événements euh, et faire des formations, tout simplement. Okay. Aller sur le terrain. D'accord. Eh merci beaucoup, Julien. Parfait. Merci ouais. beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça toi. vous inspirera. Euh, si vous vous intéressez à la colocation, eh bien, je vais également vous indiquer dans les liens ci-dessous. Alors, déjà, tous les contacts hein, qui, ont, qui ont aidé dans ce projet. Il y a aussi mon ami Stéphane Jouane qui était oui, présent aussi. Faire de la visite. Ouais. Il voilà. m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a fait visiter son appartement en travaux. En plus, donc, euh, ouais, une grande aide Stéphane, qui est très, enfin, voilà, un bon conseil. Il est exceptionnel, on peut le dire, ouais. très dévoué, donc je vous mettrai aussi son lien, on va travailler ensemble hein, pour tout vous dire, voilà, et puis euh, bah, sur la colocation, j'organise une formation qui est offerte, donc je vous mettrai le lien également sous cette vidéo, donc il y aura tous les, tous les interlocuteurs qui ont été cités, qui nous a apporté une aide euh, formidable. Et, euh, et voilà, n'hésitez et, pas à vous abonner sur cette chaîne pour les prochains témoignages aussi des clients. Là, on est en région lyonnaise, mais je veux aussi voyager un petit peu à l'étranger pour aller voir et rencontrer les investisseurs qui se lancent, comme Julien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.